Bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans les minutes qui vont suivre, je vous propose de travailler avec Leslie. Leslie qui est une élève à moi et qui a décidé de suivre la conduite accompagnée avec sa maman et aujourd'hui, elle passe le permis de conduire. Concernant le tournage de cette vidéo, il faut tout simplement vous dire que c'était un vendredi matin entre 10h et midi qu'on s'est chauffé et que je la préparais au permis de conduire en sachant qu'elle le passait quelques minutes après, soit à 13h30. Je peux vous laisser imaginer la tension qu'il y avait dans le véhicule et je ne vous cache pas vraiment que le stress était à son maximum. Bon visionnage à tous, c'est parti. Allez, donc là rappelle-toi, tu suis tout le temps à la direction de Huesca Saragosse. Tu vois, j'aime pas trop dire ça comme ça, mais tout ce qui est rond-point et dodane, toujours en deux au permis. Hein. D'accord Voilà, il vaut mieux. Ah, il y a un souci. Regarde, t'es en trois. Vas-y, remets la première. Ok. Allez, si y a rien, on y va. Voilà. Voilà, là, tu fais bien après tes contrôles. Ok. La pression monte, Leslie Tranquille, fait comme d'habitude Donc tu vois ça par exemple, c'est intéressant quand même Parce que si jamais ça arrive cet après-midi Est-ce qu'on est forcément éliminé Non, Non, Faut savoir s'en Voilà, d'accord, c'est-à-dire que si tu cules Tu as trois raisons, soit ta vitesse n'est pas adaptée C'est-à-dire que ce pas la première Soit tu as lâché trop vite l'embrayage, soit tu as pas assez accéléré D'accord Là c'est juste qu'en mettant la, la 3, tu as dû aller au point mort Et donc tu as mis la troisième sans faire exprès Première en fait à gauche en haut donc, là c'était où Est-ce qu'à Saragosse C'était... T'as pas vu C'est en face. Ouais, voilà, donc tu surveilles bien. OK, le placement. Là tu peux jeter un coup d'œil déjà au fond, devant au fond. Là tu fais tes contrôles. Voilà. Et tu vas surveiller bien tout le passage piéton avant d'accélérer fort. OK. Voilà, parce que là, il faut toujours se méfier. Tu peux toujours avoir des piétons cachés derrière les voitures. Hein. Voilà. Donc, tu vois, soit tu as remarqué la direction et tu as enregistré le panneau, soit tu peux voir la couleur aussi. Voilà. Ah, des travaux. Ok. Donc là, ça vaut le coup voilà, de bien te surveiller derrière toi. Voilà. Ensuite... Qu ce qu'on fait Bien. Contrôle indique, contrôle. Voilà. Vas-y le clignot. Ok. Attention à la couleur du feu, parce que souvent on l'oublie. Après, on est fixé devant et on oublie que ça peut changer de couleur. Allez c'est bien on continue. Ouais. C'est-à-dire que voie de stockage, c'est les voies aménagées pour tourner à droite à gauche l'idée c'est de freiner fort dans la voie pour ne pas gêner en fait derrière et passer direct de la 4 à la 2. Ça te parle de mémoire Oui. c'est bien que tu aies vu derrière la voiture ok et donc là je te montre typiquement un truc qu'on pourrait faire en examen donc c'est à dire voilà là t'arrives, tu roule et là on pourrait te dire qu'on tourne à gauche donc on lâche l'accélérateur, les rétros le clic voilà, prépare tes pieds au-dessus des pédales. Allez, on passe la 2 direct et on lâche l'embrayage. Voilà. Et là, tu vises et tu tournes. Donc ça, c'est un exercice qu'on n'aime pas trop. Les inspecteurs aiment bien, pourquoi Parce que ça permet de voir rapidement si tu sais freiner ou pas, en fait. Est-ce que tu maîtrises ou pas ta voiture Et là, tu vas suivre le panneau blanc. c'est de regarder très très loin déjà là-bas au fond puisque des fois tu peux avoir des gros gabarits qui arrivent alors la dernière fois en permis on est venu ici et on lui a demandé ça donc on va le faire où tu veux à droite on va s'arrêter pour faire un demi tour ok on va venir faire la manœuvre ici voilà sert pas trop trop ok tu vois la limite pour la distance latérale ce que tu peux faire c'est jeter un œil dans le rétro d'accord le rétro en fait tu arrives à voir si oui ou non tu es trop proche du trottoir donc tu vois le rétro et après tu re -surveilles devant ok parce que si tu es trop à droite qu'est ce qui va se passer c'est là où l'inspecteur en fait il va avoir envie d'intervenir mais il n'interviendra pas parce qu'il s'ennuie il interviendra si vraiment tu arrives et que tu es un peu trop à droite d'accord okay. l'idée c'est de pas abîmer la voiture donc, la manœuvre, tu en as refait peut-être avec Sylvain Oui. Des demi-tours, ouais. Oui. Donc, il a dû te dire, surtout attention, puisque tu n'es pas prioritaire. D'accord Donc, si tu as du monde autour, bah, tu fais gaffe. Sinon, après, bah, un, on avance, deux, on recule, et trois, on revient. D'accord L'idée, c'est de faire la manœuvre en sécurité. Voilà ce qu'elle a vu, Leslie. <rire> voilà. Donc, tu laisses passer tout le monde, il n'y a pas de problème. On ne fait pas le poids, là. Voilà. Et donc, je te laisse faire. Hop. Voilà. Parfait pour l'angle mort. Et tu vois, le clignot, OK. Toujours avec le volant, dans le même sens. Clignot, volant, dans le même sens. Donc là, on laisserait passer les gens si du monde arrive. D'accord Voilà, c'est bien d'avoir revérifié, très bien, et on continue. Allez, relance fort comme ça le jane ne arrière. Et donc là justement, est-ce que tu pourrais par exemple me situer le danger Le danger Pas demi-tour. Non, ici. Voilà, ça c'est une prio à droite, donc jette un bon coup d'œil. Ok, et s'il n'y a rien, on y va, mais surtout il faut la voir pour pouvoir s'arrêter si quelqu'un arrive. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant pour un inspecteur ici premier danger c'est quoi Ici là tu as prio à droite D'accord donc on fait bien attention ici Voilà et au bout de la rue tu dois aller où À droite À droite Voilà Donc c'est bien d'avoir mis le clignotant à droite quand même Et en fait regarde, ce qu'il y a surtout d'intéressant pour un inspecteur C'est que là en fait on voit absolument rien non, <rire> Donc il faut réfléchir Ça veut dire qu'en lâchant un peu le frein Normalement, ta voiture, elle avance un peu. S'il y a du monde, tu dois refreiner. Et s'il n'y a rien, on va pouvoir y aller. Mais tu passes que quand tu es sûr. D'accord Parce que là, tu vois, c'est un peu chaud, hein, du coup. Voilà. Et là, c'est toujours pareil. Il tombe bien 1070. Donc, il n'y a plus qu'à relancer sur les derrière et atteindre, si c'est possible, une vitesse maximale autorisée. Te rappelleras un peu de ça si tu passes ici voilà tu vois tu as atteint les 70 c'est parfait alors du coup on va où À droite ouais donc Ligno, quand même voilà fait du coup c'est bien d'accord je parle à ma caméra ça fait toujours bizarre mais en fait ce que je viens d'expliquer à leslie qui passe bientôt le permis c'est que je lui disais si un inspecteur te dit rien tu vas toujours tout droit Et là justement je viens de voir si elle a compris ce qui s'est passé c'est à dire que là tu vois l'inspecteur par contre te dit rien mais pourquoi il te dit rien parce que tu avais que une seule possibilité dans les deux cas qu'on vient d'avoir d'accord tu étais obligé d'abord d'aller à droite et après obligé d'aller à gauche c'est juste que c'était pas dit de la même manière donc pourquoi on peut euh, prendre ce chemin-là du coup euh, en permis C'est tout simplement que dans on va dire deux minutes tu es arrivé au centre d'examen du permis. C'est juste que là en fait on passe par derrière. Je sais pas si tu vois où c'est qu'on va atterrir. Donc, ouais, je vois. ouais ça te parle Donc tu verras en fait. Ah, ok. Mais c'est bien parce que vous avez vu elle n'est pas tombée dans le piège. C'est pour ça que le permis c'est toujours beaucoup d'observation et de concentration. Et donc là essaye de voir très très loin qu'est-ce que tu vois comme panneau là-bas au fond. As encore un peu de visibilité, bah, profite-en surtout pour regarder loin. Tu vois, pour l'instant, est-ce que tu vois du monde Non. non Donc, premier cédé le passage, ça devrait aller. Voilà. Là, tu rejettes des coups d'œil. Ok. Parce que tu vois, on voit que dalle. Hein. Voilà. Et vu que tu as un deuxième cédé le passage, tu regardes encore une fois un peu loin. Et s'il n'y a rien, eh bien, on est parti. Voilà. Et à partir de là, donc toujours pareil, continue à accélérer très fort puisque tu es au raclo. Parce que là, le danger en fait, c'est que quelqu'un arrive vite derrière. D'accord Tu t'en rappelles ou pas du tout J'en ai fait un hier. On a fait un hier. Donc ça devrait le faire. Donc normalement, c'est le milieu de la ligne, donc c'est deux places après ou trois places. La ligne, du coup, t'en fais quoi de la ligne Elle est au milieu de la vitre. La ligne au milieu de la vitre, hein d'accord. Ensuite on braque. Ok. Et du coup on arrive deux ou trois places euh, après d'accord ok on va essayer voir si ça marche on va voir ce que ça donne Là, est-ce que c'est grave en soi de louper sa manœuvre Non, mais on peut la reprendre. Voilà, donc je te laisse faire. Tu vas la rattraper et je vais te dire pourquoi ça n'a pas marché. Et tu vois, les élèves qui apprennent à conduire, s'ils savent pourquoi ça n'a pas marché, ils vont laisser un commentaire sous ta vidéo pour t'expliquer. <rire> Alors, après c'est terminé d'ailleurs, tu le sais peut-être quand on met point mort et frein à mer, hein, d'accord Donc tu sais de quoi ça vient ou pas Alors, la théorie elle était très bonne, d'accord Il y a juste un truc qui n'a pas fonctionné, c'est qu'en fait, le point de repère c'était, tu m'as dit, le rétro Ah oui, c'est le milieu de la ligne blanche du coup, là j'étais entre deux places. Enfin, voilà, mais ouais. en fait ça vient du point de repère, c'est-à-dire que tu m'as dit, c'était quoi ton point de repère mais ben, euh, Sylvain m'a dit hier qu'il fallait qu'on voie une ligne, enfin la ligne blanche au milieu de, de la fenêtre. Au milieu de la fenêtre, d'accord. Ce que tu vas faire c'est qu'en fait, ce rétro, tu vas l'amener à hauteur d'une ligne, celle que tu veux. D'accord. Et je vais t'expliquer ce qu'il a voulu te dire. Ok Donc je vais le refaire. Voilà, on va le refaire. Le rétro tu l'amènes à hauteur de n'importe quelle ligne. Après voilà, si tu veux pas forcément t'embêter, tu peux aller plus loin, hein, tu as des places libres. Voilà, regarde donc ton point de repère tu le modifies juste un tout petit peu en amenant plutôt le rétro à hauteur d'une ligne, celle que tu veux. D'accord Et je vais t'expliquer quelque chose. Donc tu me dis quand c'est bon. Là c'est Ok. En fait ce qu'il y a c'est que on va avoir ce qu'on appelle la perspective. C'est-à-dire que nous on te dira toujours le rétro à hauteur de la ligne. Mais en réalité c'est que toi tu vas voir le milieu ici de la portière. Parce que forcément, c'est pas dans l'alignement. En fait, regarde. Hop Clac Au niveau du rétro. Le rétro il est là d'accord ce que tu vas faire tu vas juste reculer un peu vas-y et tu vas l'amener là là là c'est parfait donc ça veut dire que regarde je suis sur la ligne à hauteur du rétro mais toi ce qu'il a voulu te dire c'est que toi tu la vois là d'accord c'est à dire qu'avec la perspective on est ici c'est pour ça que c'est pas question d'avoir tort ou raison c'est que en fait depuis ici tu le vois au milieu de la portière Donc en fait moi je dirais à hauteur de la ligne Mais si toi tu me dis j'ai la ligne à peu près au milieu de la portière C'est pareil d'accord L'idée c'est juste d'avoir à peu près le même langage D'accord Et là tu vas voir que cette fois-ci Quand tu vas faire ta manœuvre Donc reculer, tourner Tu vas atterrir pile poil trois cases en arrière D'accord Donc c'est très bien Tu avais mis le clignot Tu vois surtout devant une école Fais gaffe à mal angle mort Et s'il n'y a rien recule Dès que ça part Là Brac, brac, braque, brac, -brac, -brac. Là. Là. Et quand tu es droite par rapport à en face, attends encore un peu, encore un peu, là, combien de tours Voilà, un tour et demi. Ok, et maintenant, on vérifie. Voilà. Est-ce que c'est bon pour toi Leslie oui donc tu vois c'est intéressant de le revoir quand même parce que tu as de fortes chances de faire ça cet après-midi okay. c'est bon allez donc ça ça m'intéresse beaucoup parce qu'on va aller faire une grosse partie en centre-ville et en plus il y a le marché donc leslie tu vas me détester mais cet après-midi tu te diras c'était facile c'est juste que tu t'es entraîné à plus dur salut on va aller à droite donc là regarde bien tu es obligé de prendre le déhanchement tu le savais tu es obligé de passer ici à droite donc garde bien surtout ta pédale de frein, voilà, surveille bien vu que tu as incédé le passage, ok, et là fais gaffe à tout le passage piéton puisqu'il est immense, tu vois, là on tourne à gauche, voilà, ok c'est très bien, maintenant dans cette rue qu'est-ce que tu peux chercher par exemple comme indice voilà, les feux de recul, c'est de quelle couleur Rouge. Euh. Non. Mauvaise réponse. Ah. Rouge, c'est quand tu freines. Si quelqu'un te recule dessus, il aura blanc, les là. feux blancs. Exact. Ouais. Donc si tu vois les feux blancs, soit pourquoi pas t'arrêter vu qu'elles ne te colle pas trop. d'accord. Euh, soit par exemple, klaxonner pour éviter surtout un accident. Hein il vaudrait mieux klaxonner que de se faire reculer dessus. Donc tu as raison, tu cherches les piétons, les feux de recul... Tu peux chercher sous les voitures s'il n'y a pas des pieds par là. Ah, un peu de recul. Voilà. Et on est à sens unique ou à double sens ici Tu vois, derrière, ça a klaxonné puisqu'il se faisait reculer dessus. Sens unique. Sens unique parce qu'on peut se garer à gauche. Donc, retiens bien cette information, c'est important parce qu'au bout, on va à gauche. Donc, si on va à gauche, déjà rétro, déjà clignot. Voilà, et surtout le placement côté gauche. Allez, reste à gauche, à gauche, à gauche. Et là, surveille tout ce qui se passe devant toi. Voilà, essaie de bien gérer l'allure. Surveille bien tout le passage piéton. Ok, surveille bien autour. Voilà, là, il y a trop de monde, évidemment. Hein. Voilà, tu vérifies bien des deux côtés. Ok. C'est bien. Ensuite, à gauche. Voilà, tu sers bien à gauche puisque tu as un sens unique. Regarde, tu as des voitures à gauche. Lui, il a CD le passage et on ne le voit pas trop avec le marché, mais il y a le triangle vers le bas. Alors, on part à gauche. Donc là, justement, à quoi tu dois faire gaffe On fait attention à quoi Voilà. Priorité à droite, d'accord, regarde, pas de panneau, pas de marquage, donc avance-toi un petit peu, ok Donc là, s'il y a quelqu'un à droite, on s'arrête, sinon on y va, d'accord Donc ça, c'est une priorité à droite, il n'y a pas de marquage, et là, les gens, on se rend stop. compte qu'ils ont un stop, d'accord C'est pour ça qu'on te dit toujours de faire gaffe, surtout à droite, à gauche, pas spécialement, mais surtout attention à droite, ok Bon, t'en penses quoi, du coup, de ta conduite ah ben... Sur deux leçons Ça va ça va Je pense. Ce qu'il y a, c'est que euh, il faut te dire voilà que ce que je t'ai expliqué, c'est qu'il faut un bon niveau, donc bien maîtriser sa voiture évidemment, sinon on ne peut pas l'avoir. Ensuite, derrière, il faut un bon état d'esprit. C'est-à-dire que euh, ça peut arriver cet après-midi avec le stress, la pression, tout ça, que tu conduises un peu moins bien. Ça veut dire que si à un moment donné, tu oublies un clignotant, tu oublies un rétro, euh, tu te trompes par exemple de vitesse, tu vois, comme au tout début, alors c'est arrivé qu'une fois, mais tu mets par exemple la troisième au lieu de la première. Ça, si c'est pas dangereux, c'est pas des erreurs graves et éliminatoires dans l'immédiat. D'accord Ce qu'il faut, c'est surtout éviter après, derrière, de les répéter. Ça veut dire que si on me dit quelque chose, ok, c'est vrai, je me suis trompé, mais j'essaie de corriger pour pas reproduire cette erreur là il faut vraiment montrer que euh, une petite erreur, ça arrive, d'accord Ce pas forcément une mauvaise habitude parce que tu l'as fait une fois. C'est ça qu'il faut vraiment démontrer. D'accord Ensuite, les phrases qu'on peut te dire, euh, attention au dynamisme. C'est-à-dire que le dynamisme, c'est dès que c'est possible d'atteindre une vitesse maximale autorisée. Ça veut dire que si on te dit euh, « utilisez bien vos commandes », ça veut dire peut-être essayer de passer la vitesse du dessus. Si on te dit « essayer de mettre du rythme », ça veut dire que peut-être tu es à 40-45, alors qu'au final, tu pourrais être à voilà, 48-52 km heure en ville. Entre guillemets, on, on fait référence à la, à la tolérance vitesse. D'accord voilà. Après c'est surtout donc bien avoir du dynamisme dans ta conduite, bien effectuer les contrôles, mais dans l'ensemble c'est quand même euh, presque irréprochable, donc tant mieux. Après tu fais attention surtout au placement, tu vois comme on a dit les ronds-points, si tu vas à gauche, rétrocligno tu te mets à gauche, d'accord Si tu estimes que c'est tout droit, plutôt côté droit, d'accord Après voilà, hein, dans l'ensemble ce qu'il faut te dire c'est que les priorités à droite, est-ce que tu les as vues Oui. Oui, d'accord, toutes. Hein les manœuvres, est-ce qu'elles sont faites en sécurité Oui. Oui, d'accord. Les placements, est-ce qu'ils sont bons sur <rire> la Ben oui quand tu conduis euh pense bah oui d'accord c'est à dire que tout ce qui est placement contrôle c'est bon aussi donc en termes de sécurité on est bien ok ça veut dire que cet après-midi bah essaie de refaire la même chose si tu peux faire mieux bah fais encore mieux d'accord mais surtout ne te dis pas bah tiens je vais rouler doucement pour faire bien devant l'inspecteur etc parce que c'est l'effet inverse qui va se, se produire tu vois comme je te disais tout ce qui est priorité à droite un peu d'élan et j'arrive au cas où le pied au dessus du frein et de l'embrayage comme ça s'il y a un problème tout de suite tu es prêt à intervenir ok pas tomber dans la situation où l'inspecteur va se dire euh, il a freiné parce que justement il était il n'était pas prêt, il n'était pas en sécurité l'élève quoi.